Le temps est loin de nos 20 ans Des coups de poing, des coups de sang Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas fini On peut chanter quand le verre est bien pli Buvons encore une dernière fois À l'amitié, l'amour, la joie On a fêté nos retrouvailles Ça me fait de la peine, mais il faut que je m'en aille Et souviens-toi de cet été La première fois qu'on s'est saoulé.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 Changer d'étoile sur un navire j'ai mis la voile pour n'être plus qu'un étranger ne sachant plus très bien où il allait. Nous encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait de la peine mais il faut que je m'en aille. J'ai raconté mon mariage à la mairie d'un petit village.